méthode de france Et bonjour mes chers élèves de c 1 euh, je vous présente euh, votre cahier d'activité. d'accord l'arbre bon, au mot on va voir quelques exercices pour le soutien allons-y on va découvrir ensemble les activités pour aujourd'hui Alors, voici Grammaire, vous pouvez consulter votre page 32, d'accord, de votre manuel l'arbre au mot. Alors, Grammaire, on va voir maintenant les déterminants et les noms. Alors, ouvrez votre cahier d'activité, page 17, page 17. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Par exemple, la carte, un yo-yo, ça, -yo, poche, se jouer deux cartes. Alors là, un, ça, ou ce, ou deux, ce sont des déterminants. Ce sont... Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom normalement. Devant certains noms, le ou la euh, se transforme en l' apostrophe. Pourquoi Parce qu'il commence par une voyelle. L'école, l'avion. Parfois, les noms propres n'ont pas de déterminant comme l'exemple de Rabat, Osman. Et les autres noms ont aussi des déterminants. Alors, grammaire, cette fois, euh, vous pouvez consulter votre manuel de français, page 32. Alors, aujourd'hui, on va voir des activités de grammaire sur le cahier d'activité, les déterminants et le nom. Ouvrez, s'il vous plaît, à la page 17 de votre euh, ah, cahier d'activité. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom carte, yoyo, poche, jouer, car ce sont des noms. Et le déterminant c'est la. Tu vois, la carte. Tu vois, un yoyo, sa poche, se jouer deux cas. Alors devant certains noms, devant certains noms, comme le et la, se transforme, se transforme en L apostrophe. Comme l'exemple de école, l'école, avion, l'avion. Alors devant certains noms le et la se transforme en L apostrophe comme l'exemple de l'école l'avion. Parfois les noms propres n'ont pas de déterminants. Comme l'exemple de Rabat et Otma. Alors ici, souligne les déterminants dans le groupe de mots. Je visite un petit peu, comme l'exemple de D, mais ce A, U et Notre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire tout simplement le petit mot. Hein. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom, qui précède le nom. Alors, des, mais, ce, un, une et une autre, ce sont les déterminants et les autres aussi. Alors, choisis l'un des déterminants proposés, écris-le devant le nom. Alors, si c'est une activité vraiment intéressante, il faut savoir euh, le genre du nom. Est-ce que c'est masculin, féminin, pluriel ou singulier. Alors, on dit un camion. On dit l'école, l'apostrophe. On dit l'avion. On dit vos vélos. On dit pas votre vélo, non, vos vélos. Alors, un camion, l'école, l'avion, vos vélos. C'est la même chose ici, ours en peluche. On dit mon ours en peluche. Ce jeu vidéo, mes figurines. Leur jouer avec S. Alors je répète encore fois. Un, un camion, l'école, l'avion, vos vélos, mon ours, ce jeu vidéo, mes figurines, leur jouer. Alors ici, complète chaque nom avec le déterminant qui convient. Alors le ou la ou elle apostrophe. On dit l'hôpital avec elle L'hôpital, la raquette, le robot, l'heure avec elle apostrophe. L'hôpital, la raquette, le robot, l'heure, le mode d'emploi, la pâte à modeler, l'été, le président. Le Plaisir, l'ours en peluche, la figurine, l'hiver. Alors, recopier chaque nom qui convient. On dit euh, mon chien, mon, mon chien, non, mon chien, hein, mon chien. On dit le ballon, c'est pas le poupée, le ballon. Un jour, l'oiseau. Une pierre l'hôtel mon chien le ballon un jour l'oiseau une pierre l'hôtel c'est la même chose ici on dit ta soeur ses amis on dit pas sixième parce que c'est écrit avec s ses amis ta soeur c'est féminin ta se pas ta frère non ton frère ta soeur ses amis la route des chats ma chemise les chevaux Alors je rappelle encore une fois pour mémoriser aussi pour vous aider bien sûr à maîtriser les activités ici sur votre cahier d'activités l'arbre c'est vraiment très intéressant hein? mon chien le ballon. Un jour. L'oiseau. Une pierre. L'hôtel. Ta sœur. Ses amis. La route. Des chats. Ma chemise. Les chevaux. Observe les noms soulignés puis complète le texte avec les déterminants qui conviennent voilà c'est un c'est un exercice vraiment intéressant observe les noms soulignés pirate, trésor, bijou, maman, jardin vol, police observe les noms soulignés puis complète le texte avec les déterminants qui conviennent alors on dit Théo joue le joue le pirate, le pirate crochet on le trésor. Tous les bijoux de sa maman. Dans un jardin, papa croit que c'est un vol et prévoit la police. Alors je vais pas trop Théo joue. Euh, il joue euh, le à crochet. alors c'est un rôle, le crochet accroché Il enterre le trésor alors qu'est ce que ça veut dire le trésor ici c'est tous les bijoux de sa maman tous les bijoux de sa maman tous les bijoux de sa maman dans un jardin papa croit que c'est un vol et prévoit la police voilà c'est tout pour le moment on vient de faire euh, grammaire on a bien compris ce que ça veut dire les déterminants alors, le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.